Eh bien, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Après l'ouverture de cette journée nationale de Ville Internet, c'est toujours l'association Débalab qui assure le fil rouge des web TV ce matin de 9h à 10h et puis ensuite de 14h à 16h. Et pour ce deuxième plateau, nous allons encore parler de la métropole européenne de Lille qui nous accueille et c'est bien normal. C'est vrai qu'il y a des originalités dans cette métropole et une en particulier, c'est qu'elle développe des applications sur mesure, des applis pour faciliter la vie, c'est le titre de ce plateau. Et je reçois donc Sabine Guillaume, la directrice des services informatiques de la Métropole Européenne de Lille, accompagnée de deux de ses prestataires, de deux, deux entreprises qui ont développé chacune une application. Philippe Kaspersik, vous avez développé l'application Melcom, Et puis à côté de moi, François Cornette, qui a développé l'association EnjoyMail. Voilà donc l'application, c'est ça le portail EnjoyMail. Bon, on va préciser ça tout de suite, mais je vais commencer par Sabine Guillaume parce que bon, on a l'habitude dans les restaurants de, de faire attention à, à, pour savoir si la cuisine est maison ou pas. Et chez vous, le, les, les applis, les portails euh, sont tous maison. Vous n'allez vous pas sur le marché chercher ce qui existe. Vous pensez faire mieux avec des prestataires comme vos voisins Alors mieux, <coughs> j'espère, c'est l'objectif. Euh, en fait, euh, la, la métropole européenne de Lille a quand même une, une culture du, du fait main. C'est une DSI où, par exemple, il y a une équipe de développeurs assez consistante qui ne se trouve pas forcément ailleurs. Et puis, on a un réseau de prestataires, euh, je suis à droite, à gauche. Euh, donc je fais attention à ce que je dis, <rire> voilà. euh, avec lesquels on a l'habitude de, de travailler et euh, qui sont euh, accoutumés à, notre, à nos, nos, nos façons de faire. Euh, voilà, on, on aime bien le, le fait main et on s'appuie pour différentes, différentes raisons sur nos réseaux de, de prestataires. Donc euh, la partie Sopra, c'est un, un portail plutôt orienté euh, commerce. Et puis l'application mobile Melcom, elle, elle est orientée vers le, plutôt vers le, le, le citoyen avec des services multiples à base d'agrégats de données géographiques et de services. Voilà, c'est voilà, une, une façon de faire qui est la nôtre. Effectivement, on n'est pas trop orienté aujourd'hui sur des produits étagères comme on pourrait le faire dans d'autres collectivités. Ce qui explique d'ailleurs que certaines applications ne sont pas encore euh, à Lille, c'est-à-dire que vous, vous vous protégez un peu Alors On ne se protège pas, hein. <rire> on est ouvert à tout, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir euh, euh, le, le, le petit truc d'avance euh, qui fait qu'on fait nos choses à nous, avec euh, notre marque à nous, notre façon de faire. Euh, voilà, c'est un, un endroit grand, mais qui aime bien les choses faites main, on va dire. Bon, mail comme Angelo euh, Mail, ça veut dire qu'il y aura d'autres applications. Mail, euh, oui, oui, oui. Ben, euh, ça a été évoqué sur le, le plateau euh, précédent, hein, euh, donc porté par euh, notre élu Aki Moural euh, et par le président, bien évidemment. Euh, la stratégie euh, digitale de la mail euh, comporte, oui, de, des axes, euh, différents axes, sur lesquels on a... Euh, Trois façons d'adresser le citoyen en direct, hein, qui est euh, ben le, le, le portail, donc le site internet va être refondu euh, d'ici la, la fin de l'année pour les 50 ans de la mail. Il va falloir y agréger euh, beaucoup de choses qui aujourd'hui euh, n'existent pas. On a effectivement une application mobile en version 2 qui, qui est sur les fonds bâtissements, on va dire, voilà, qui est en train de ressortir de, euh, de l'équipe. Et puis on a aussi un projet autour de la carte de vie euh, quotidienne. Voilà. On a des choses en magasin, voilà. Très bien, alors Philippe Kaspergic, justement, quelle est la, la particularité de cette application Parce qu'il y en a plein d'autres sur le marché qui, comme vous, essayent d'informer sur la mobilité, d'agréger les, les données, par exemple, d'une collectivité. Mais vous, vous avez fait quoi de spécial pour la MEL mais la particularité est double, elle est d'abord sur le, le contenu de, de l'application, donc c'est bien une application mobile euh, qui regroupe euh, un ensemble de services publics, donc d'accès à la fois de la donnée qui provient de la communauté urbaine, mais également de l'accès à des données de, des partenaires. De la communauté urbaine, tels que Transpol, pour les services publics, la SNCF, Vélil, un ensemble, un portail qui, au quotidien, va permettre aux habitants de la métropole et à ses visiteurs d'accéder à une source d'information qui est très diversifiée. Je suis le premier utilisateur, je le dis toujours à mes enfants, quand j'arrive sur l'île, je cherche un parking, c'est la seule application que je connaisse où on trouve la disponibilité des parkings, de l'ensemble des parkings de l'île, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Euh, donc première particularité sur la donnée, deuxième particularité sur euh, la, la technologie, enfin le projet en lui-même puisque euh, le challenge a été relativement fort, ça a été de mettre en place, après une phase de maquettage, mais de mettre en place l'application dans un délai très très court de 5 semaines. Euh, une commande portée par euh, la présidence de la communauté urbaine qui a boosté tout le monde euh, et donc qui a, qui a mis à l'épreuve le partenariat de longue date qu'on avait avec la communauté urbaine euh, mais on s'en est sorti euh, haut la main je pense Bon ben du coup il faut aller découvrir euh, cette, cette application euh, euh, pour, pour bien, la, bien la comprendre, bien, bien, bien l'imaginer et je précise que vous êtes d'ailleurs ici même euh, dans l'espace pour pouvoir, dans l'espace exposition, pour pouvoir justement faire la démonstration, j'imagine, de cette application. Oui, tout à fait. Cette application est téléchargeable, d'une part, et j'ai oublié de le préciser. Elle relaie également un autre portail de la communauté urbaine qui s'appelle MailMap, euh, qui permet d'accéder à, à toutes les données cartographiques de la mail, qui est très riche, euh, mais également euh, qui est le relais de cette application mobile. Bon alors autre application, mais c'est un portail donc maintenant il faut pas que je fasse l'erreur avec euh, François Cornette de, de Sobrasteria. Vous, vous vous avez donc réuni des données mais autour de plutôt de la vie économique, des bons plans, euh, Enjoy Mail, hein, c'est le titre oh. de cette application. Tout, tout à fait, tout à fait. Donc c'est une c'est un portail qui euh, a pour vocation euh, de pouvoir relancer le dynamisme des commerces de centre-ville et d'y associer euh, ce qu'on appelle les points d'intérêt que l'on peut trouver au sein de ces centres-villes. Donc une, une application qui permet d'associer aussi ces, ces deux aspects, de telle sorte que le visiteur, qu'il soit citoyen ou touriste, puisse à la fois trouver euh, autour de lui bien, euh, quels sont les commerces qu'il peut découvrir, euh, quels sont les, les bons plans euh, que le commerçant met à sa disposition, quels sont aussi les points d'intérêt qu'il peut trouver autour de lui, et puis avoir des euh, suggestions de balades, euh, si je prends le cas de, de Roubaix, puisque nous sommes ici à pleine image à Roubaix, ville bien connue pour euh, son côté euh, textile, eh il y a un parcours qui s'appelle euh, « Et si on cousait à Roubaix ?» qui vous balade dans la ville de Roubaix euh, de, sur un parcours qui fait 7 km à pied et qui vous propose tout au long de cette balade un certain nombre de points d'intérêt qui concernent le textile. Donc à la fois euh, des merceries mais également euh, des musées qui proposent euh, des points d'intérêt autour de cette thématique. Voilà. Très bien. Et alors le modèle économique c'est quoi C'est la MEL qui a financé entièrement ou vous avez quand même des, des participations des, des commerçants Non, c'est un, un portail mis à disposition des commerçants euh, qui euh, donc en fait euh, se décompose par une partie front office qui s'adapte à n'importe quel type de support, que ce soit une tablette, un portable, un smartphone. Euh, ça faisait partie des exigences en termes de, de développement et d'une partie back office où le commerçant lui-même, vient quelque part euh, afficher sa vitrine sur, euh, sur ce portail donc euh, ça lui donne aussi euh, une, un premier contact avec euh, le monde du e-commerce et on peut imaginer qu'à l'avenir eh bien on puisse développer d'autres fonctionnalités qui vont lui permettre de faire du e-commerce et en tout cas c'est une application qui lui permet d'exister sur la toile aujourd'hui euh, toutes ces, ces grandes enseignes ont des moyens faramineux euh, le commerce de centre ville euh, n'a pas forcément aujourd'hui euh, de site web ne serait-ce que cela et euh, ce portail lui permet d'exister sur la toile et de se faire connaître. Voilà. Donc en plus des, des boutiques physiques, des boutiques en ligne, peut-être bientôt sur ce portail. Peut-être, tout à fait, ce avec d'autres fonctionnalités de type conciergerie ou autre que l'on peut imaginer. Merci beaucoup. Sabine, un, un, un dernier petit mot sur peut-être les projets de, de la MEL, vous en avez parlé. Euh, on peut dévoiler un peu ce, ce qu'il va y avoir que sur le, le, le futur site euh, ou dans les prochaines applications euh, que vous allez développer qu'est-ce euh, bah, qu'il y aura de, de spécifique là aussi alors, oui, alors, entre de métropole de vous êtes en concurrence hein, dans les territoires de spécifique je ne sais pas parce que on, on est quand même un peu tous euh, mes collègues euh, dsi quand je peux euh, parler avec eux on est quand même un peu tous sur les mêmes sujets sur les mêmes euh, les mêmes attentes au niveau du du citoyen qui aujourd'hui euh, souhaite euh, adresser sa collectivité euh, par le canal numérique et non plus par le guichet, le courrier, euh, etc. Donc il euh, y a effectivement tout ce qui se fait en frontal vers euh, le citoyen. Donc effectivement le, le site internet qui va devenir plus serviciel que ce qu'il est euh, aujourd'hui. Euh, on a cette, cette, cette carte de vie quotidienne euh, sur laquelle on est en train de réfléchir en, en termes euh, techniques hein, et qui sera... Euh, euh, portée euh, par la carte passe-passe, euh, qui est la carte transport, euh, des transports euh, métropolitains. Euh, et puis euh, cette application, euh, qui aujourd'hui euh, est très bien, mais elle, elle, elle, elle, elle donne de l'information sans forcément avoir une interaction très forte avec la collectivité. Donc elle doit aussi prendre un virage plus euh, serviciel. Voilà, donc ça, c'est ce paquet euh, numérique, on va dire, externe, mais il ne faut pas oublier euh, que tout ça euh, tire à soi un grand nombre de chantiers de transformation numérique en interne et euh, de révolution dans la façon de, de gérer et d'adresser le, le citoyen, puisqu'il faut que les processus internes soient en capacité d'être aussi réactifs que ce que l'ère numérique commence à rentrer euh, dans euh, le, le circuit court. Quoi, hein, euh, avec le numérique, on est en circuit court, faire un peu de développement durable autour de ça euh, avec, avec euh, ben, la collectivité ou quand on souhaite répondre à une question ou avoir un service particulier ou je ne sais quoi et donc euh, le numérique entraîne avec lui une vraie révolution dans les modes de faire et les modes de penser des, des collectivités donc on essaie, enfin euh, on n'essaie pas on fait, soyons assumants on, on fait le maximum pour accompagner tout le monde dans cette transformation numérique et ne pas perdre le citoyen dans tout ça. Merci beaucoup voilà. en tout cas de votre participation ce matin. On va continuer dans un instant avec un nouveau plateau, toujours avec euh, toujours ce souci effectivement de voir ce qui se fait de nouveau un peu dans nos, dans nos collectivités. Merci à vous trois. Rendez-vous dans quelques minutes pour le troisième plateau de cette Web, de cette web TV avec Débalab.